Bonjour à tous, on a vu dans la dernière vidéo que pour les solides, le lien entre les molécules est fort. Et c'est pour ça que quand j'ai un solide et que j'essaye de le traverser, je ne peux pas. C'est le lien entre les molécules qui m'en empêche. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour un liquide ouais, Je peux traverser un liquide, qu'est-ce qui va se passer au niveau moléculaire Et puis au niveau des gaz, là, il y a du gaz entre la caméra et moi, j'arrive sans problème à, à traverser ce, ce gaz. Qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire également c'est ce qu'on va voir maintenant. On va donc maintenant s'intéresser aux liquides et aux gaz. Et on va commencer par les liquides. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les liquides ont un volume propre. C'est-à-dire quoi un volume propre C'est pas un volume qui est sale, hein. ça veut pas dire ça, vous vous en doutez. Ça veut dire un volume qui ne change pas. Avoir un volume propre, avoir une taille propre, ça veut dire avoir sa propre taille, avoir son propre volume. en fait. Du coup on peut les déformer et ils prennent la forme du récipient qui les contient, mais sans changer de volume. Par exemple, sur la photo en dessous, j'ai pris 20 centilitres d'eau. Vous voyez que dans les trois récipients, l'eau n'a pas la même forme. Pourtant, à chaque fois, on a le même volume. 20 cl d'eau, 20 centilitres d'eau, 20 centilitres d'eau. Ils prennent la forme du récipient. Au niveau moléculaire, on a vu que les solides avaient des liens forts entre leurs molécules, mais les liquides ont des liens faibles. Du coup, elles ne peuvent pas trop se rapprocher parce qu'elles ont des liens quand même qui les empêchent, mais, mais elles peuvent se déplacer en couches les unes par rapport aux autres. C'est pour ça que quand on va mettre la main dans l'eau, par exemple, les molécules vont pouvoir se séparer parce que le lien est faible, mais quand on enlève la main, les liens se reconstituent. Comment on va représenter les liquides Donc, Comme d'habitude, on fait un cadre, Mettez pause et essayez d'imaginer comment on pourrait représenter des liquides. Vous avez une bonne idée Donc en fait, on va de nouveau faire des ronds ou n'importe quel autre symbole pour les molécules. Tout à l'heure, on avait des traits pleins pour les solides, les liens forts. Là, on fait des traits en pointillés pour exprimer des liens faibles. Vous remarquez que c'est surtout par couche que les molécules sont liées. Comme d'habitude, on fait une légende. Le rond étant la molécule et le pointillé étant un lien faible. Donc finalement, ça ressemble pas mal au niveau de la structure à ce qu'on avait vu pour les solides. Maintenant, les gaz. Les gaz, on peut les comprimer, ils sont compressibles. On peut augmenter leur volume aussi, ils sont expansibles. Du coup, ils n'ont pas de forme propre, ils n'ont pas de volume propre, puisque on peut augmenter le volume, diminuer le volume, changer de forme quand on change de récipient, puisque finalement, ils vont occuper tout le volume à leur disposition. Si on les range des molécules de gaz dans une bouteille de 1 litre, ben, ils vont avoir un volume de 1 litre. Et puis après, si on les met dans une bouteille de 2 litres, ben, ils vont avoir un volume de 2 litres. Du coup, les molécules qui les constituent sont libres. Il n'y a aucun lien entre elles et très espacées, Puisque comme elles sont libres, elles peuvent aller là où elles veulent. C'est pour ça que quand on met la main dans un gaz, on ne va pas sentir forcément les liens et on va pouvoir agir tranquillement dans des gaz. Du coup, les molécules se déplacent librement les unes par rapport aux autres, et euh, une quantité de gaz peut changer de volume si son récipient augmente de taille, mais par contre, la masse ne change pas. On a toujours la même masse de gaz, puisqu'on ne rajoute ni n'enlève pas de matière. La matière est associée à la masse. Si on rajoute pas de matière, si on n'enlève pas de matière, la masse ne change pas. Autrement dit, rien ne se crée, rien ne se perd. Ça, c'est une règle de base. Comment on va représenter les gaz toujours dans un cadre, essayez d'imaginer, c'est assez simple. Vous avez trouvé Alors évidemment, il n'y a plus de lien entre les molécules. Donc on met des molécules un peu partout, sans aucun lien. La légende est très simple puisqu'il y a seulement les molécules. Et donc, une représentation, c'est les molécules qui se baladent partout dans notre gaz. On va maintenant revoir l'animation qu'on a déjà vue la semaine dernière. Donc on met des glaçons, c'est solide. Les molécules bougent, mais pas trop, et puis elles sont fortement liées, donc elles peuvent pas trop s'en aller. Puis il se passe quelque chose quand on arrive à une certaine température, là ça se transforme en liquide, les molécules peuvent un peu plus bouger, mais elles restent quand même sur place, parce qu'elles ont quand même des liens faibles. Et puis là, à une autre température, il se passe autre chose, ça se transforme en gaz, et là les molécules partent dans, toutes les sens, dans tous les sens. En conclusion, on a donc les trois états de la matière qui se caractérisent au niveau moléculaire par les liens entre les molécules. Pour les solides, le lien est fort, pour les liquides, le lien est faible, et pour les gaz, il n'y a pas de lien. Donc, retenez bien ça. Et le point important, c'est que, quel que soit l'état physique de la matière, entre deux molécules, il y a du vide. Ok, il y a un lien, et le... mais le lien n'est pas fait de matière. On verra peut-être plus tard de quoi est fait ce lien. Entre deux molécules, il n'y a rien, c'est le vide. Donc, on comprend maintenant ce qui se passe. Dans les liquides, les liens sont faibles, donc c'est facile de traverser un liquide, il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie. Dans un gaz, il n'y a même pas de lien, alors pour euh, traverser un gaz, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.